Chers traders et investisseurs, mercredi 27 mai, bonjour Alors vous voyez, tout se passe exactement comme nous l'avions prévu Nous sortons clairement par le haut du range dont nous parlons depuis plusieurs semaines Et sauf accident, nous visons dans un premier temps 11 800 dont nous ne sommes pas très éloignés Puisque nous sommes à 11 680 au moment de l'enregistrement Et dans un deuxième temps 12 300 sur le DAX Donc les marchés sont résolument optimistes et les points que nous visons ont de fortes chances d'être atteints. Les investisseurs et les traders ne voient que le verre à moitié plein. C'est normal, le marché regorge de liquidités. Et tout ça est parfaitement logique et c'est dans la nature humaine. Mais les retours de flamme viendront, il ne faut pas euh, s'en inquiéter. Si tant est que ce, soit, ce ne soit pas une inquiétude. C'est évident compte tenu des dégâts économiques sur l'économie mondiale. Enfin, de toute façon, il ne faut pas aller contre le vent. Et pour le moment, le vent pousse les marchés vers le nord et ils ont le vent en poupe. Donc, dans ce contexte, nous avons été très actifs ce matin. Nous avons réalisé 6 trades gagnants sur 6 accompagnés de 4 médailles. Nous avons de nouveau fait un strike. Espérons un après-midi au moins aussi actif. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.